que dans la Station spatiale internationale, les astronautes voient 16 levées et couchées de soleil chaque jour? La station spatiale met une heure et demie à faire le tour de la Terre. Il y a 24 heures dans une journée, la station fait donc le tour de notre planète 16 fois. Les astronautes peuvent donc observer 16 couchées et levées de soleil chaque jour. Le savais-tu? las tu le sais. Coccinelle, demoiselle, bête à bon dieu Coccinelle, demoiselle, vole jusqu'aux cieux Petit point rouge, elle bouge Petit point blanc, elle attend Petit point noir, coccinelle, au revoir La lettre U majuscule. On trace un grand demi-cercle qui est ouvert vers le haut. Le U majuscule est étiré comme ça. Le U majuscule, le voilà. Est-ce que je peux bouger maintenant Et là, s'il vous plaît montre, je vois qu'il est midi. Et mon ami l'horloge n'est pas à la bonne heure. Aide-moi à mettre les aiguilles à la bonne place. Un, deux, trois, jouons! Oui! La petite aiguille indique l'heure. S'il est midi, où doit-on mettre la petite aiguille? Oui! Sur le 12! La grande aiguille, elle, indique les minutes. S'il est midi pile, la grande aiguille doit être sur le 12, directement vers le haut. Quelle heure est-il? Oui, midi! Oh, oh! C'est l'heure du pique-nique avec ma meilleure amie Renée! Wow! J'aimerais ça aller là. Moi, je suis ici, au Canada. Si j'étais un grand voyageur, je partirais tout de suite. Quand j'étais petit, je rêvais que je voyageais partout dans le monde. Je disais que je pouvais me déplacer en claquant des doigts. Comme ça. Ça fonctionne! On s'est téléporté. On est rendu euh, en Chine. Oh, regarde! Il y a un panda géant, là. Il mange du bambou. Oh, J'aimais ça jouer aux grand voyageurs. Je rêvais de faire le tour du monde. Toi, aimerais-tu ça visiter tous les pays de la Terre? Ah! Oh, encore une fois. Ah. Maintenant, on est oh, dans un pays vraiment loin d'ici. Il fait chaud et... regarde! Un kangourou! Et là-bas, dans un arbre, un koala! As-tu devenu où est-ce qu'on est? En Australie, oui. Toi, est-ce que tu te rappelles d'un jeu auquel tu jouais quand t'étais plus petit? Ah! À bientôt. La devinette de la journée! <rire> tu sais...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 Je dois faire une phrase avec ces mots-là avant que ça sonne. Veux-tu m'aider? Oh, oui! Euh, euh, le nuage glisse sur. Lexi? Oh. oh, non, ce n'est pas ça. Euh, euh, Lexi, nuage, glisse. Oh, oh. oh mais je l'ai! Lexi glisse sur un nuage! Oh oui! Et hey, merci! La lettre U. U, la lettre U, U me ratera-t-elle mon uniforme. C'est un uniforme ultime, il est unique et ultra beau, c'est unanime. U, U. Regardez cet uniforme, ce qu'il est unique. Voilà. Merci. accent aigu T-O-I-L-E encore euh. accent aigu T-O-I-L-E encore euh. accent aigu -E. T-O-I-L-E <tousse> C-O-I-L-E comme une étoile comme si, comme ça comme si, comme ça comme si, comme ça, comme si, comme ça comme si, comme ça, comme si, comme ça comme si, comme ça, comme si, comme ça T O I L E Encore un accent aigu, T O I L E Un accent aigu, T O I L E Et toi. Savais-tu que il y a plus d'étoiles dans l'Univers que de grains de sable sur Terre. D'après les scientifiques, il y a tellement d'étoiles dans l'Univers qu'en comparaison, tous les grains de sable de notre planète ne suffiraient pas à les égaler. Celles que nous voyons briller la nuit n'en sont qu'une infime partie. As-tu déjà essayé de les compter? Hmm. le savais-tu? Là, tu le sais. trop long trop long elle met ça ici ça oh, oh, oh, c'est prêt utilise ton sens du toucher pour me faire deviner ce qui se cache sous la cloche touche avec tes mains et c'est parti <rire> est ce que c'est mou comme une éponge Oh, est-ce que c'est dur comme une table? Oui. Ah. Euh, oh, est-ce que c'est lourd comme une brique? Oui. Mmh. Ce sont des roches. Oh, oh oui. Oh. Oh. oh. oh. Avec mes mains, j'ai touché à une roche. Elle est dure et lourde. Touché et sensationnel. La blague de la journée. La de la journée. Quelle est l'étoile la plus proche de l'océan L'étoile la plus proche de... Oh, c'est l'étoile. Oh, oh, oh. T'es drôle! drôle. Oh. Oh. Oh. <rires> Savais-tu que toutes les aurores boréales ne sont pas vertes? Bien que les aurores boréales vertes sont celles qui sont le plus souvent observées, il existe des aurores mauves ou même bleues. Ça dépend de l'altitude à laquelle elles se forment cela fait réagir les molécules qui la composent différemment. J'aimerais tellement en voir. Le savais-tu? Là, tu le sais. No, no, no. Give me, give me, give me. give me. Oh. Oh. Yeah. Get the feather No. Uh. Ah. Yeah. yeah. Oh. Wow. Huh? <laughs> mm.